Salut Bonjour à tous Allez, une petite communication pour le prochain live dont vous êtes le héros. Euh, je vous rappelais, je vous avais demandé de me donner des idées euh, de sujets pour les lives dont vous voulez être le héros, puisque l'objectif c'est que vous soyez le héros, et puis c'est surtout qu'on parle de ce qui vous intéresse vraiment, de ce qui vous touche vraiment euh, pendant, euh, pendant ce live. Donc il y a Romain qui euh, m'a contacté et qui m'a donné une très bonne idée. Alors... J'en ai une deuxième, mais là, je vous parle déjà de celle de Romain. Donc déjà, je le remercie. Et euh, il m'a demandé que je présente euh, son travail. Euh, en l'occurrence, euh, ce sont des peintures sur Star Wars Légion. Donc, je vais parler du travail de Romain, mais j'aimerais parler également de votre travail, I Need You. Donc, l'idée de ce prochain live, elle est très simple. Vous m'envoyez à l'adresse pierrotv.com qui s'affiche là et puis qui est en lien sous euh, la vidéo. Vous savez que sous les vidéos, il y a des liens. Hein? Regardez. Euh, donc, à cette adresse, vous m'envoyez euh, ce sur quoi vous voulez que on discute. Alors, sur quoi on va bien pouvoir discuter On va pouvoir discuter sur plein de choses. L'idée, c'est de parler de ce que vous venez de créer. Alors, ça peut être... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je tiens à être très large sur le sujet. Ça peut être des peintures, un choix chromatique, par exemple. Avec Star Wars Légion, ça s'y prête beaucoup, parce que je vois beaucoup de gens euh, sur, sur Facebook, dans les groupes Facebook, qui présentent leur chromatique pour les Storms, pour les Snow, pour les Rebelles, enfin, voilà, plein de choses. Ça peut être des conversions. Il y a beaucoup euh, de conversions euh, dans le jeu de figurines. Euh, attention, ce n'est pas forcément que du Star Wars. Euh, vous pouvez envoyer ce que vous avez envie. Ça peut être euh, de la retouche. Star Wars X-Wing est un endroit prépondérant euh, de la retouche de figurines. J'avais euh, à une époque interviewé Angelis qui faisait lui euh, ses propres personnalisations de vaisseau. Ça peut être ce genre de choses également. Euh, ça peut être du proxy alors, le proxy, ça fera l'objet sans aucun doute d'un live dont vous êtes le héros spécifique, mais on pourrait l'introduire dans ce live. Donc, si vous avez des images de proxy que vous avez vous-même faites, n'hésitez pas euh, à me les envoyer. Ça peut être des dessins préparatoires que vous auriez fait, euh, si vous êtes artiste, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas si c'est le cas, je vous envie beaucoup ça peut être des décors, ça peut être du matériel de jeu, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur euh, un matériel de jeu euh, sur, euh, sur des boîtes de rangement sur des boîtes de transport, ça peut être ce genre de choses, ça peut être également des personnalisations de cartes puisque je connais également certains d'entre vous qui font des personnalisations de cartes qui sont absolument somptueuses donc voilà, vous voyez le sujet est très large, j'en ai sans doute oublié, ça peut être des fanzines, ça peut être le moment pour vous de vous faire de la pub sur un de vos projets. Je pense à certaines personnes qui sont en train de créer des jeux, hein, mon petit Serge, si tu veux qu'on discute un petit peu de ton projet, tu seras également le bienvenu. Voilà, donc je vous rappelle, c'est le live dont vous êtes le héros et cette fois-ci, l'idée c'est de parler de vous, c'est de parler de vos, de vos projets. Peinture, figurine, sculpture, dessin, création, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie d'échanger avec notre communauté sera le bienvenu. L'idée est très simple, soit vous participez au live de deux façons différentes, allez trois façons différentes, vous pouvez participer en étant présent sur le chat... Ce sera un petit peu long dans l'échange, mais si vous écrivez vite, c'est jouable. Vous pouvez participer en audio avec un simple casque de téléphone. Et si vous êtes abonné à ma page, c'est que vous avez un compte Gmail, donc là également, c'est possible. Et troisième façon de participer, ce sera de faire vidéo vidéo live, comme, comme certains l'ont fait. Ah oui, tiens, ça compte les costumes aussi, parce que connaît des fans de costumes. Euh, soit en vidéo live, vous serez présent euh, visuellement et, et avec le casque euh, au niveau audio. Si je vous demande si vous le faites, de bien veiller à vous éclairer comme il faut, parce que même avec une caméra médiocre, ça peut passer, mais il faut que vous ayez un éclairage puissant. Et vous savez qu'en ce moment, je suis en train euh, de me battre pour obtenir euh, un éclairage. Et en passant, je remercie tous ceux qui m'ont donné un coup de main. Je peux vous dire que ça m'a profondément ému et d'ailleurs je suis un peu ému d'en de, parler là. Il y a eu un vrai mouvement euh, autour de ce, de ce besoin là et euh, ça m'a touché. Voilà, on sèche les larmes. Donc voilà, c'est le sujet que vous aurez envie d'aborder. Donc vous pouvez intervenir dans le live de ces trois façons différentes. Ou alors si vous décidez de ne pas intervenir dans le live, ce que je vous demande de faire, c'est de me proposer quand même un minimum de description de ce que vous allez m'envoyer. Ne m'envoyez pas un million d'images et 72 photos, hein. vous m'en envoyez 3, allez 5 maximum, je ne les présenterai pas toutes, j'en choisirai je pense 3, vous m'en envoyez 5 maximum, si vous n'en avez qu'une vous n'en avez qu'une, vous m'envoyez un petit descriptif, et puis l'idée c'est de passer euh, bah, en fonction euh, du, euh, de, de, de, de, de l'engouement que ça va provoquer et puis surtout euh, de l'ambition euh, du projet. On passera de 5 à peut-être 10, euh, 10 minutes par, euh, par sujet. Voilà. L'idée c'est vraiment de prendre le temps de présenter vos idées, euh, vos orientations, vos choix de jeu, vos choix de couleurs. Pourquoi vous êtes parti dans ce trip là Pourquoi vous avez kiffé faire des Stormtroopers euh, euh, fluorescents Hey. Euh, pourquoi euh, vous avez décidé de transformer euh, euh, votre euh, votre taille interceptor en, en, en vaisseau avec Hello Kitty dessus euh, Pourquoi euh, voilà pourquoi vous avez décidé euh, de changer euh, les têtes de vos de vos rebelles euh, en les faisant euh, tous extraterrestres parce que les humains euh, c'est pas bien <rire> finalement voilà tout ça euh, c'est vos idées ça peut être des vaisseaux ça peut être des chars ça peut être euh, du matériel c'est le live dont vous êtes le héros. Je compte sur vous. Je vous donne euh, allez, euh, une semaine, dix jours pour m'envoyer euh, vos projets. Je ferai un état des lieux euh, d'ici euh, dix jours. Je regarderai qui a réagi, qui m'a envoyé euh, de, des images. Et puis, ben, si j'ai assez de matière, eh ben, on fera ce live ensemble. Donc voilà. Là maintenant, les choses elles sont dans vos mains. Tout dépend de vous. Moi, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas faire mieux. Envoyez-moi ce que vous avez envie de partager, et plus vous serez nombreux, plus ce live aura du sens et, et, et se fera. Et puis je remercie Romain pour son idée, qui lui m'a déjà envoyé de très belles choses, donc ben, on commencera par lui. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la gueule du mec d'en face. Surtout celui qui a like, et donc vous vous mettez un pouce, parce que j'aime bien les pouces. Et puis, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et puis, vous déroulez le lien en dessous de la page. Parce que sous la vidéo, il y a des liens. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et sur Facebook, c'est sympa. Allez, j'arrête. Je vous laisse là. Je vous laisse tranquille. Et je vous dis à très bientôt sur Pierre Haut.